Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Comment faire pour investir en immobilier en France quand on est expatrié, quand on habite à plusieurs centaines de milliers de kilomètres eh bien, C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Euh, vidéo qui m'a inspiré justement par le fait qu'il y a une proportion de plus en plus importante de mes clients qui sont basés justement à l'international et qui sont intéressés par l'immobilier en France à plusieurs raisons d'ailleurs, déjà parce que eh bien, quand vous êtes expatrié, vous ne cotisez pas pour la retraite, donc il faut vous la fabriquer, vous la constituer cette retraite et pour ça l'immobilier est quelque chose de... Tout à fait euh, euh, formidable, j'allais dire. Euh, quand on est expatrié également, eh bien vous, euh, vous n'avez pas droit à tous les avantages entre guillemets, de l'immobilier neuf défiscalisant qui est réservé aux résidents français. Donc eh bien, vous avez aussi la possibilité d'acheter un appartement dans l'ancien, par exemple où je me trouve, de le meubler tout simplement, ou de le faire meubler, c'est ce qu'on va voir, et de bénéficier du statut avantageux du LMNP. Donc ça, c'est possible en personne physique et quand on est expatrié. Et puis troisièmement, eh bien, il y a cette notion de, de pied-à-terre aussi, d'appartements où vous pouvez acheter dès aujourd'hui et puis pouvoir revenir quelques mois dans l'année ou si la vie le, le voulait, voilà. Et donc eh bien, au niveau des, des clients existants aujourd'hui, j'ai fait une petite liste en fait, alors j'ai des clients qui sont basés alors, en, en Espagne, c'était la toute première personne qui m'a contacté, qui a acheté deux appartements, dont un appartement déjà loué à Lyon, dont j'en ai déjà parlé mais je vous en reparle, une vente occupée, euh, une personne en Andorre qui a acheté quatre appartements par mon biais, euh, Belgique également, on en est au troisième appartement, euh, Pierre euh, aux Pays-Bas qui a acheté un premier bien qui avait déjà investi dans une autre ville et en non meublé et qui a donc à découvert les avantages et de Lyon et, et de, y a du LMNP, euh, la Suisse également, la Malaisie, l'Arabie Saoudite, le Gabon et enfin Singapour on est en cours de projet à ce stade de recherche mais il y a déjà plusieurs pays euh, représentés et donc avec des clients expatriés à qui je peux proposer et offrir mes services. Donc, alors, comment ça se passe Et eh bien, tout simplement, on peut procéder à distance, en fait. Hein, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. La majorité des, des, des clients où se trouvent les pays que je viens de citer ne se sont pas déplacés pour, pour investir ou alors pour, juste pour la première fois. La majorité d'entre vous connaissez bien Lyon pour y avoir vécu, habité ou étudié, d'ailleurs. Et si vous ne connaissez pas Lyon, bah, juste une petite recherche sur Internet vous dira l'état du marché qui est qui est très haussier, qui est très porteur. Hein, pour vous donner un ordre d'idée, on est à euros le prix du mètre carré à Lyon. Et surtout l'évolution, eh c'est plus 53% sur ces 10 dernières années. Et juste sur ces 12 derniers mois, on est en 2019 au moment où je fais cette vidéo, plus 8,9% pour le prix d'achat du mètre carré. Donc vous voyez, ce sont des marchés haussiers. Et ce que je dis là pour Lyon est vrai aussi pour les, pour les grandes métropoles françaises, en fait on va dire les 20 plus grandes villes de France. Paris inclus, et eh bien, ont des marchés qui continuent à monter. Et à mon avis, ce n'est pas près de s'arrêter. C'est les perspectives que je que je que je pressens. Voilà. Donc, ben, vous qui êtes intéressé par cette par ce sujet et qui ne savez pas comment faire, eh bien, il y a des chasseurs, chasseurs d'appartements. Voilà. Moi, je me spécialise à Lyon et dans l'investissement immobilier euh, uniquement. Et puis, bien sûr, je vous fais bénéficier de plusieurs choses. Donc, déjà, ma connaissance du marché. J'en suis à presque une centaine de transactions réalisées pour mon propre compte initialement et pour le compte de mes clients désormais. Euh, il y a un notaire avec qui je travaille beaucoup désormais qui a l'habitude des dossiers à l'international. Les, pour les travaux également, c'est un vrai sujet. Donc, il y a plusieurs équipes de rénovation avec qui je peux travailler et dont je peux vous proposer les services. Euh, ameublement, puisqu'on souhaite bénéficier du statut à l'MNP, il y a des personnes aussi, des sociétés qui sont spécialisées avec qui je travaille. Euh, décoration, mise en place des locataires bien sûr et gestion sur le long terme par des agences locales dont c'est le métier, agence immobilière avec la carte professionnelle G pour faire la gestion locative bref tout un, tout un réseau tout un, des conseils également que je peux vous apporter des banques également puisque le financement est parfois Paradoxalement problématique, quand bien même vous avez des revenus supérieurs à la moyenne. Euh, votre situation d'expatrié peut être un, un sujet. Donc toutes ces, toutes ces facilités, j'allais dire, eh bien, je peux vous les apporter à vous qui êtes expatrié et qui souhaitez investir en France. Alors euh, ça, je, je, si vous êtes investisseur à Lyon, euh, prioritairement, là, je peux vous aider. Mais ça existe aussi dans les autres grandes villes de France. Je suis par exemple adhérent à la FNCI, Fédération Nationale des Chasseurs Immobiliers. Et là, dans la France entière, vous pouvez avoir des, des, des confrères qui peuvent vous aider dans cette recherche d'investissement locatif, parfois couplé avec une notion de, de pied à terre. Ou pas, hein, si vous cherchez la rentabilité pure en restant dans les limites du marché, hein, vous avez compris que le marché est haussier, euh, avec euh, 4000 000 euros aujourd'hui à Lyon du mètre carré, il faut avoir des, euh, des critères, j'allais dire, cohérents avec ce marché. Voilà, peut-être à bientôt dans, dans le formulaire que je vais vous, dont je vais vous indiquer le lien ci-dessous. N'hésitez pas à me solliciter et puis à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les exemples d'appartements acquis par mes clients investisseurs, l'international par exemple. A très bientôt dans la prochaine vidéo.